Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis très contente de vous retrouver, c'est Dunia, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien, je viens de terminer euh, le wood de la boxe, je vous avais déjà dit que euh, dès que l'occasion euh, s'y euh, prêtait, bah, je faisais beaucoup de wood de la boxe, j'aime beaucoup ça partager les wood avec euh, bah, les, les débutants, les intermédiaires. je trouve ça vraiment vraiment cool, on rencontre toujours plein de nouvelles personnes et d'ailleurs je vous invite à faire les wood de vos boxes. c'est hyper important, c'est vraiment tout l'aspect communautaire que le crossfit vend aujourd'hui, donc profitez-en, rejoignez les groupes de vos box et pratiquez un petit peu en groupe. Euh, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de barbell cycling. Moi, je suis une fan inconditionnelle du barbell cycling. Je suis en admiration sur les techniques de barbell cycling. Et dès que je peux, je les apprends à ma clientèle parce que c'est hyper important pour être rapide en workout, pour euh, euh, assimiler toutes les qualités physiques que vous pouvez avoir sur les mouvements et que votre corps vous permet de faire. C'est un mouvement très aérien qui permet vraiment de véhiculer une charge dans, dans la sécurité. Déjà, ça, c'est important parce que pratiquer comme des bourrins, ça va 5 minutes, mais... C'est pas pour moi. En tout cas, moi je pratique un, port, un sport santé et j'ai vraiment vraiment besoin que mon corps me, le, me remercie surtout. Et je vous incite aussi à faire la même chose. Donc du coup aujourd'hui on va parler de barbell cycling et je vais vous apprendre à, à, euh, bah, à finalement à être plus rapide en workout parce que le barbell cycling ça aide. Je rencontre énormément de personnes euh, qui ne font pas de barbell cycling, qui ont pris l'habitude de dropper et de reprendre les barres Et non seulement ça fait pas dans le temps fou mais en plus ça enlève toutes. Euh, L'action physique de la descente, et ça c'est important de le faire aussi, on n'est pas là que pour performer, on n'est pas des athlètes de haut niveau, sinon on le saurait, euh, partant du principe qu'on pratique pour être en super santé, il faut finir nos mouvements, c'est comme quand vous faites du deadlift et que vous lâchez la barre en haut, je comprends pas trop pourquoi. Je comprendrais plus si vous accompagnez la barre au moins jusqu'à mi-genou parce que le mouvement de deadlift c'est debout et descente, c'est pas juste debout lâche. Donc, c'est pareil pour toutes les personnes qui ont l'habitude de doper et qui ne savent pas faire du touch and go. C'est pour vous cette vidéo, <rire> donc on va y aller, on va parler de tout ça, ça va être super cool euh, Avant de commencer cette vidéo, si tu aimes mes conseils, si tu aimes ma chaîne YouTube et euh, mes réseaux sociaux tels qu'Instagram d'ailleurs, tu peux m'y retrouver, n'hésite pas, euh, je t'incite très fortement à mettre un petit pouce en l'air Ça aide toujours et à partager ma chaîne à des amis qui débutent ou qui ont besoin de conseils, pourquoi pas Ça peut toujours, euh, moi, m'aider à faire encore mieux et vous à trouver encore plus de contenu Bien que pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis en train de vous préparer un petit truc un gros truc plutôt, <rire> qui va arriver dans pas très longtemps. Enfin, je me laisse le temps de bien le travailler pour vous le proposer et ça va aider plus d'un, encore plus que ma chaîne YouTube. Donc, profitez-en, ajoutez-moi sur cette chaîne et je vous donnerai plus d'infos dans les jours à venir. En attendant, on y va pour notre barbell cycling. C'est parti. Bon, je sais que j'ai des personnes qui sont sur ma chaîne euh, et qui me suivent parce qu'ils m'aiment bien, <rire> parce qu'ils me trouvent gentille. il y en a qui n'ont absolument rien à faire de l'hétéro et de la gymnastique. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le barbell cycling ou en tout cas le touch le touch and go c'est quand on vous demande de toucher le sol et de repartir sans poser la charge puisqu'on pourrait juste la poser et recommencer. Là, quand on vous dit touch il faut juste toucher le sol, repartir. Ça marche d'où la traduction et bas. <rire> donc là c'est ce qu'on va faire ensemble et du coup le barbell cycling c'est l'art de véhiculer une, une barre en fait finalement l'art de la véhiculer euh, sur des cycles sur des cycles qui sont parfois longs quand vous avez 20 reps 21 reps ça c'est beaucoup de répétitions même 10 ou même 7 c'est beaucoup de répétitions vous voyez passer bah, du barbell cycling c'est travailler la capacité à faire et effectuer des mouvements de barbell sur des hautes répétitions donc là ce qu'on va venir faire c'est du touch and go j'ai pas mis de poids mais je vais aller en mettre de ce pas. Donc j'ai mis mes poids sur ma barre, ce qui me permet de ne pas partir du sol, ok Et ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir faire le mouvement que tout le monde fait. Alors, on va faire pour commencer du Snatch et vous allez voir que j'ai effectué le mouvement que tout le monde fait. Ça marche Ça va, ça. Hop, et je pose au sol. Ça marche Une personne lambda, si je vous dis de faire du touching elle va faire ça. Jusqu'ici, vous allez me dire tout va bien. C'est à peu près normal et c'est ce qu'on Selon demande. Seulement voilà. Moi, lorsque je vais venir travailler ma charge, je vais essayer de la véhiculer beaucoup, beaucoup plus rapidement. Pour ça, j'ai un exercice à vous faire travailler. Je vous montre ça tout de suite. Le mouvement en question, c'est ça. Regardez. Je vais ma barre à aller au-dessus de la tête. Je vais délibérément la laisser passer le long de mon corps et je vais la relâcher. Hop Comme si j'allais faire un début. Je le refais. Je vais ma barre ici. Je fléchis dans les bras, je la laisse passer le plus proche de moi et d'un coup, d'un seul, je la lâche. Je vais vous demander de faire ça plusieurs fois. Ok Et du coup, il faut comprendre que une fois que j'arrive ici et que j'ai relâché la barre là, je ne relâche pas complètement euh, à rendu au niveau du dos parce que je risque de me faire mal et c'est pas l'idéal. Par contre, ce que je vais plutôt venir faire, c'est l'accompagner. Ok Pour ça, je vais fléchir dans mes jambes. Je laisse et j'accompagne. Ok Pourquoi je vous montre ce mouvement là Parce que c'est exactement ce mouvement qui va vous permettre de réenchaîner directement. Regarde, si je récupère ma barre et que je me remets en position, je la fais monter en haut et je fais la même chose. Je retiens, je retiens, je retiens, je retiens, je, je, je, je lâche et j'accompagne. Ok On recommence. Retiens, retiens, retiens, retiens, retiens, lâche, accompagne. Et eh bien du coup là, mon job après, c'est d'utiliser le sol pour repartir. Regardez, j'accompagne, j'accompagne, j'accompagne, je lâche, je touche et je repars. Même chose, j'accompagne, j'accompagne, et ainsi de suite. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est du coup d'intégrer ça le plus possible dans vos woods et d'éviter de faire la pause ici. À terme, vous faites perdre beaucoup de temps. Je vais vraiment essayer de véhiculer ma charge et de la garder bien proche de moi, le plus proche de moi possible. Et proche, ok. Et plus vous allez faire ça plus vous gagnerez du temps sur vos workouts et plus vous augmenterez vos capacités à faire du barbell cycling. J'espère que ce conseil t'apportera suffisamment d'éléments sur le barbell cycling. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram où je poste énormément de vidéos explicatives sur différents mouvements que, que, que vous retrouverez en crossfit, en altéro, en gymnastique, en prépa physique aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt